Bonjour, oncle. Bonjour, oncle. Vraiment, assois-toi ma fille, je suis très content de ta présence. Vraiment, merci, oncle. Tu sais, de, depuis le décès de votre papa, mmh. mon grand frère, c'est toi, seul qui m'envoie de l'argent. Vraiment, merci, oncle. Mmh. oncle. Et ton frère, Kobazala il devait, il devait être là, normalement. Oui. Il devait être là. Attends, je vais l'appeler. Okay. Mmh. Il est sorti aujourd'hui avec son ami... Toi, tu veux pas changer quoi? On a pris le truc ensemble et au lieu de le prendre ensemble, toi tu as commencé par consommer avant moi. Chacun sa douce, mon euh. ah. frère. Ah, ça va? Non, oh. il faut que tu comprennes la douce. Hein. Oh, je... Ça va seulement quatre verres, quatre hein? verres. Euh, le relicat d'hier. Attends, attends, attends. Tu as quoi Ce qui t'appelle bon en ce moment, hein C'est un ce moment quand tu veux payer un verre, on va t'appeler. Oui, allô Allô, oncle Oui, c'est ton oncle. Oui Vous avez venu de voir la maison Oui, c'est papa. Quoi? quoi Mon petit frère, là. Et ton petit frère, là Il est venu de, de l'Europe. Abyss, oui, où Viens, viens, viens, viens. Je te dis de venir. On, on va parler. Même ta soeur aussi est là. Nous allons parler. Il faut venir. Tu as compris? Oui. Avons... Dites-lui que je viens déjà. Dans deux minutes, je serai là. Merci. Il va venir maintenant. Hey. Hey. C'est pas ce que tu as l'habitude de faire. Tu me laisses payer la main. quoi Je dois payer ça. Ah. <rires> L'argent qui vient là. Tu ça là. Ah. L'argent vient. Mon petit frère qui est en France est déjà là. Oh le gros. C'est qui me dit que afin de passer là? On va régler ça! on va lui voir. Mais à ça! Passer de ton père là! Je te dis, il est arrivé là-bas. Oui. Oui. Il faut caca les yeux qui comme ça On doit vendre ça. Tu va... es en train de parler comme tu ne connais plus. Et il faut venger. C'est moi l'aîné de la famille. C'est fini. C'est ce que j'ai dit. Tu vont faire. C'est ça. Et il faut qu'on va faire ça. Hein. Oui, bon. Ah, bon ça Oui, anglais. Ça va? Ça va très bien! Vraiment, je suis content que tu sois là! Bonjour, oncle. C'est qui j'ai eu là? Le seul ami que j'ai actuellement! C'est Nescapero! On parle d'une affaire familiale et tu fais venir un ami! Monsieur! Dégagez! Bon là Oui, Nescapero! N'oublie pas ce conseil qui est! Comme dit, hein. ah, comment j'ai oublié ça? T'inquiète, mmh. je vais gérer ça, hein! N'oublie pas, hein. Jamais, je vais gérer ça! Oui. Depuis le décès de notre papa. Mais mon grand frère est devenu quoi? On dirait un soula. Mais c'est sérieux. Fifi Papa. Va chercher une chaise pour ton grand frère. Oui, grand frère. Okay. Tu es notre grand frère, tu fais ça. C'est pas bien. Bon baza. Oui, oncle. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Ton frère est venu de l'Europe pour une situation très importante. Tu avais évoqué entre-temps la vente de la parcelle familiale. Mais c'est ça. Oui, tu m'as demandé de rentrer à cause de ça. C'est ça. Voilà ça. que je suis là actuellement, grand frère. OK. Et merci beaucoup, oncle. Oui. Vous nous avez fait appel parce que je l'avais demandé. Et à cause de ça, mon, grand, mon petit frère a quitté l'Europe pour ça. ça. Oui, oui. C'est très bien. Je pourrais faire ce que j'imaginais derrière lui Si je ne les considère pas ouais, Ils sont un peu nombreux, hein. c'est pas moi J'ai au moins deux, trois garçons en arrière et deux filles Alors Nous sommes six, n'oubliez pas ça Et c'est moi l'aîné après tout Et c'est ce que moi je décide là Qu'on doit faire Non grand frère arrête de dire ça Nous avons des soeurs qui sont là Voilà notre petite soeur elle vit dans la maison Et si on vend la maison, comment nous allons faire Comment nous allons faire Il faut penser à, no à nos soeurs après tout, c'est moi l'aîné de la maison, et je sais que. Quand frais, si vous vous voulue. en avez. Ton frère. Ton frère. Prenez les en charge. Ton frère. La quand maison serait à vendre. Ton frère. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous... vous êtes en train de ah. dire là. C'est sûr. Elle me parle aussi. Oh. Bon bazar. Je suis à la place de votre père, mais je refuse pas. Je en ne peux pas vous, vous mentir. Vous êtes témoin. Notre papa a demandé de ne pas vendre la maison oui, de C'est ça père était en vie. Bon bazar cette maison familiale ne peut être vendue. On va vendre ça. Donc, tu tiens à ta mais promesse. Vous, dites, vous êtes juste... Oncle pour nous, non. Je C'est pour notre papa, nous. Frère, Et je suis le aîné. Frère, si Mon petit frère. Si tu as besoin d'argent, je suis prêt à t'aider. Je, je ne veux même pas ton argent. Je, frère, je, je pourrais te donner au moins 5 millions, pour, 5 millions. pour commencer millions. quelque chose avec ça. En il fait, faut dire oui. Je pas besoin de l'argent et après, on va me dire c'est moi qui l'a fait ci, si, c'est moi qui l'ai fait ça. Moi, ma seule, ma, ma seule problème que j'ai ici, là, là c'est de vendre la maison ou rien. Non, mon frère, je suis assuré on là. On ne va pas vendre la maison. Ah, je suis On ne va vend pas vendre la maison. Donc, frère, donc, je vais te frère, frère. parler et mon frère, je vais le faire en position. Est-ce que tu es assuré là Est-ce que tu es assuré là En tout cas, on croit. C'est bon. Je dis tout à l'heure. Toi en bazar. Tu dois écouter. Oncle, oui. je suis en train de parler et moi, je suis tout assis. Et eux, sont ils se sont élevés aux Oui. En oubliant que les papiers du terrain, les papiers de la maison, c'est avec moi. Je vais vendre ça. Si c'est 200 000 euros, si c'est 100 000 euros, je le mets ça. Si ne veut pas, je prends ça encore. Ce si n'est pas une bonne chose. Oncle, moi, je vends la maison. Je suis à la place de toi. Pourquoi ça Je vends la maison, viens. Pourquoi ça Je parle et tu t'en vas. il parler. Il faut vendre. Ça, ça, ça, ça, ça. Il va vendre! Qui me met à là? il le voit comme un risque, il n'est pas dit à en Europe il, il, il, il, il grossit. Il se grosse C'est ça qu'on va voir ici. Oui, alors monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ok, merci beaucoup. Au fait, le carré dont on avait parlé là. Oui, mon frère qui était en Europe, il est descendu de lui, et Lu, avec nos frères et soeurs. Ils sont tous d'accord pour la vente du carré. Et ils ont, ils ont me dit à signer, le papier est prêt. Donc vous êtes venu avec l'argent maintenant. Venez avec l'argent. Merci beaucoup. Tout à l'heure. D'accord, dans une heure. C'est très bien. Je serai dans la maison, vous venez. Merci beaucoup. On dit à Jean-Péus-en-deux, je dire quoi. Venez vous c'est bon. Oh, bazar. Nescafirou Mon frère de saint. Comment ça va après, bah cas, je t'ai plus mais quand tu m'as appelé, je sais que c'est passé si là, de bonne chose. je veux te faire une surprise parce... que. tout le aller ensemble ça. on va au QG, non? Bah, ok, donc... quel QG moi, j'ai déjà fini avec l'histoire de le depuis c'est pas grave. tu pas me début. vois pas, c'est comme là, tu vas bien, non hein? mais j'ai des projets des projets oui ah ok mon oh. frère, toi aussi c'est quoi oui? c'est quoi c'est ma voiture. Quoi Oh, Nescao, que... oh, t'inquiète. Mon frère réussit la vie alors Eh, hey, c'est pour nous d'eux. Wow. T'inquiète. On a souffert ensemble. High ball. Oui, 12 et 13. Oh, c'est mieux. Voilà. Ah. Tu me suis quand tu vais continuer d'utiliser. Je vais te chercher un petit peu dedans. <rire> Mon frère, pour moi. N'est-ce Non, à tout ce changement-là, j'ai compris que tu as reçu une grosse somme dans l'argent de la vente du passé de ton papa. À quoi est-ce que tu Wow! À quoi? Si tu vois l'argent-là, tu vois peur. peu. Et c'est avec ça que je suis en train de faire des réalisations. Ah, ok. Ah, oui. C'est quoi? Vous n'avez pas commandé de, de moi? J'ai mangé, hein? Oh, <rire> euh, bon frère, chérie, tu as déjà lancé le Ok, bon, mon frère, vois-en, son y en Oh, laisse faire de nourritures d'abord. Il a quelque chose qui me j'aime. Les deux portables là, c'est pour ta seule L'iPhone, ah. eu, euh. c'est le 13 pour Max. Ok. Et ça, c'est pour moi. Ah. Belonghon Cheriti. Et c'est quel téléphone -ce? La seule. Oui, c'est l'iPhone 12 pour Max. Ok. Et <rire> c'est pour ma chérie. Ah, mon vrai. Ouais. Je continue d'utiliser à tous. Hein. Oui ça, tu iras ton peux penser à moi. Nous sommes des amis de longue date. Je te dis, tu as ton portable. Ah là. Mais j'espère que tu as payé une parcelle dans l'argent aussi. Afin de passer la lassée. Là, dans mes dernières réalisations. Non mais on est là pour la là non. Donc on a de <rire> ouais bon. Assister à moins si j'ai quoi boutique numéro boutique donc si je comprends tes réalisations sont la voiture que tu as payé voilà. les iPhones et les bars les soirées c'est ça ou rien. dépense dépenses quoi? Oui il faut dépenser. frère, on T'inquiète, est, on est tous ensemble. Oui. Hum? D'ici peu de temps, maintenant, je vais voir comment te gérer. Hum? Et mon ami. Hein? Ok. Surtout, mon frère, il ne faut pas m'oublier. Comment moi je peux oublier un ami comme Neskabiru ah, ah, Qui dit Neskabiru Mais dit Kobaza. C'est ça. Je vais me mettre en moto de coureur. Donc, bientôt, tu vas récupérer une voiture aussi. Voiture qu'elle derrière Je vais te prendre un bon portable. Donc tu vas m'acheter un iPhone aussi Je vais te prendre un portable iPhone 13 Pro Max comme moi Merci beaucoup Merci beaucoup oh. merci, oh. merci mon frère C'est toi le C'est hey, que hey, Si tu sors comme ça, la bouteille va te disséver Ah oh. toi, toi Merci mon frère ça. L'argent c'est pour toi Mais Toi tu es un bon ami Je te dis que... Tu n'es pas dans le Mais je sais pas ça sans toi, ou oh. bien oui. <rire> à te faire, donc, merci. Oui. Bon, ah, bon, bon, mon gars, mon c'est que frère. Non, t'inquiète, merci. merci. Hey, L'agent de parcelle, ça ne va jamais finir. Et d'abord, <rire> oh, oh, oh. maintenant j'ai oublié, j'ai commandé le mari. Commande oh. tout ce que toi tu veux. Ah, ah. Six mois plus tard, Deo a fini l'argent de parcelle et il est devenu pauvre, encore plus qu'avant. Je rêve quoi? C'est Ah, ah. C'est mon grand frère ça Je... Grand frère Grand frère Grand frère Je... ah, C'est dans ce pays C'est toujours le délire. Mais tu es grand. Toute ma vie a complètement changé. Je peux rien t'expliquer une drôle de roudibli, comprendre. Moi que toi, tu as connu. Tu vois, voici ma moto. Actuellement, je suis ici, Myaman. Je plus de femme. Ma femme m'a laissé. Avec tout ce que j'ai fait pour elle, elle m'a laissé. Tous mes amis m'ont fui. Je n'ai plus personne. Je n'ai même plus où parmi. Tantôt, chez un ami, je dors. Tantôt, mon fils est bon à tonal et tout. J'ai cherché, même à contacter mon petit frère qui avait quitté l'Europe. Tu connais au moins la il est Oui. Je parle de petit frère à Bisselle. Oui, oui, oui. Et tu dois me l'aider maintenant directement chez toi. Oui, oui. Tu aussi. Oui, très Tu vas bien. Tu peux faire le cœur pour aller boire. Je peux jamais moi chez mon petit frère. Ton frère Oublie ça. Ah La vie, hein hey, c'est mon petit frère là. Hein? Là. Oui. Mon petit frère. Oui, bien sûr. C'est ici chez lui. Allons-y. Oh. <rire> ah, c'est frère. Comment tu vois frère. Oui, oui, oui, oui. Et, comment, comment tu vas Ça va. Mais dans quelle état tu es comme ça oui tu as quitté où comme ça C'est ma moto qui était à Paris, j'ai rencontré ma, ma petite sœur. Mais tu as trouvé les profs où Il a quitté où Il ne sait même pas. Au bazar pas. Mais avec tout l'argent que tu as eu, comment tu as géré ça oui. Petit frère, bon, je ne suis pas venu ici pour ça. Ici. Les 5 millions que tu m'avais promis là. Si tu peux me les... donner là ça, frère. Non, mais je t'avais promis 5 millions pour qu'on ne vende pas la maison. Mais on a tout vendu déjà. Oui. On a tout vendu. Quand frère, comment tu as fait avec tout l'argent que tu as eu Comment tu as fait ça Tu, tu m'avais dit que tu avais des projets, non Comment tu as fait Explique-moi, comment tu as fait C'est les 5 millions que je. Au En fait, j ai, j ai, moi, j'ai pris les 5 millions maintenant. Ce que je peux te faire, je peux te donner 1 million. 1 million. Je peux te trouver 1 million. C'est bon aussi. Frère, avec tout l'argent-là, ça m'étonne. Il a mené les 1 Tu vois ah. Mais vous rentrez, non? rentrez à la maison. Oui. Oh, non! Est okay. je vais, on n'a vais rester ici. Il y a un million simplement. Vous ne rentrez pas? Non, grand-fou moi, je vais aller à bout. Je vais aller lui donner la main. Je vais juste amener un million. Oui, un million. Tu vois? Tu vois, non? Ah, mais quoi? il va sortir maintenant. Deux. Oui, petit frère. C'est parti de un million. C'est parti de un million. Un million. Fais-moi, tu comptes. Oh, merci beaucoup, mon hein, frère. Non, non, non, c'est rien. Non, non, tu es notre grand frère. Tu n'as pas besoin de ah, tout ça. On est oh. des frères. Si c'est des gens, ils vont se rappeler. Ils ça, vont ça, se si rappeler du passé. Fais-moi, c'est pour toi. C'est 50 000. Oui. Merci beaucoup, elle fait frère. Tu Et vas si te combler. Est on est On est des frères. Ah oh. Je vais passer. On est pas ensemble. On est on en tous ensemble. Tu repasses, non? Oui. Salut ma madame. D'accord. Je vais passer. C'est le premier, mon Merci beaucoup. Je vais passer c'est quel abyss d'abord? C'est quel abyss? Un petit comme ça. Sans moi, est-ce que lui serait en vie aujourd'hui? C'était plus à face. Les il, il pas avaient même, même, même, même, même c'est les trucs. Moi, on est là. Moi, qui suis son grand frère, je suis là. Et on lui a amené en Europe. Il n'a pas fait les études là-bas. Il est revenu. Et il vient me montrer qu'il est riche. Alors j'étais tranquille. Et tu m'as promis c'est un lion. Tu là, tu m'as dit ça. Et maintenant, c'est la vie. Et ça change. Et les trucs ont changé. Je dis, mon gars, frère, et petit frère, la 5 millions, tu me dis, je sais pas, j'ai un million. C'est avec les 1 million, là, moi, je vais te tuer, maintenant, on va voir ici. Je vais te tuer plus, je vais finir avec toi, facilement, avec ton propre agent. Arriver là-bas, là je, je vais, soit pour toi, soit te tuer, pion. Tout d'abord, je vais pas laisser ici. En même temps. En même temps.